Les métiers commerciaux, l'achat et les ventes seront les plus favorisés par ce passage. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne. Les plus chanceux seront les Capricornes Vierges et Taureau, et vous êtes le moins chanceux, cher Verseau, et je m'en excuse. Le Capricorne, c'est votre douzième maison et la lune dans cette maison euh, portera des énergies qui sont assez lourdes. Pas vraiment le bon moment pour prendre des décisions ni entreprendre des négociations. Les énergies de cette période ne sont pas convenables que pour travailler seul et en isolation. Vous pourriez aussi avoir tendance à chercher votre plaisir et être trop impulsif à ce niveau. Alors, vous pourriez dépenser de l'argent sur votre plaisir ou sur des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Alors, soyez attentif à ça aussi, s'il vous plaît. Vous pourriez aussi avoir de la difficulté à focaliser sur ce que vous avez à faire. Vous commencerez une tâche, vous l'arrêtez puis vous commencerez une autre sans rien finaliser. Il faut absolument vous discipliner et vous forcer à finir ce que vous commencerez, car vous pourriez finir vos journées sans rien faire dans le fond. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le verso votre signe. Les plus chanceux, bien sûr, vous, chers verso balance et gémeaux.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 Votre forte créativité vous permet de donner une forme tangible à votre imagination. Alors, si vous travaillez, comme je vous ai dit, dans le domaine de l'art, profitez-en. En fait, toute cette semaine serait le bon moment pour amorcer un projet créatif. Samedi et dimanche... La Lune sera dans les poissons, votre deuxième maison. Les plus chanceux seront les poissons, scorpions, cancers, les moins chanceux les béliers, et vous vous êtes ici, cher Verseau. Donc, la Lune est dans votre deuxième maison. Des dépenses pourraient s'imposer la dernière minute et vous pourriez avoir tendance à une certaine impulsivité au niveau de vos achats. Des fois, quand nous sommes anxieux, nous pourrions être un peu impulsés. Soyez prudents à ce niveau. Mais aussi, si vous travaillez durant cette fin de semaine, surtout dans le domaine des ventes, vous pourriez faire des revenus supplémentaires. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers versos. Euh, je vous prie de prendre soin de vous. Je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. Et joyeuse Pâques. À la prochaine.